Branchement électrique, comment faire Aujourd'hui, nous allons parler d'un circuit d'éclairage va-et-vient. Voici comment procéder pour réaliser un circuit d'éclairage avec va-et-vient dans un local neuf ou en rénovation. Le circuit va-et-vient permet d'allumer ou d'éteindre un ou plusieurs points lumineux depuis deux endroits distants, dans un local ou une cage d'escalier par exemple. Que ce soit un circuit apparent ou encastré, évidemment la réalisation est identique, ce qu'il faut savoir selon les normes 2017. Ce circuit devra être protégé par un disjoncteur divisionnaire thermique de 10 ampères. La section des conducteurs sera de 1,5 mm Pour effectuer les branchements de ce circuit, nous utiliserons des conducteurs de couleur bleu, rouge, orange, violet, noir et vert et jaune. La ligne d'alimentation sera composée de trois conducteurs. Un rouge, un bleu, un vert et jaune. Les conducteurs provenant de l'interrupteur numéro 1 seront au nombre de 4, de couleur rouge, violet, orange et vert et jaune. Les conducteurs provenant de l'interrupteur numéro 2 seront au nombre de 4, de couleur noir, violet, orange et vert et jaune. Les conducteurs provenant du point lumineux seront au nombre de trois. Rouge, bleu, vert jaune. Le rouge peut éventuellement être remplacé par un noir. Nous allons maintenant effectuer les connexions de tous ces conducteurs. Pour cela, nous utiliserons des bornes automatiques, remplaçant avantageusement des barrettes de connexion appelées dominos ou sucre. Nous commençons par relier le rouge provenant de la ligne d'alimentation et le rouge provenant de l'interrupteur numéro 1. Il est judicieux de prévoir sur les conducteurs de la ligne d'alimentation des bornes automatiques ayant un point de jonction vacant. On continue en connectant le conducteur orange provenant de l'interrupteur numéro 1 et le conducteur orange provenant de l'interrupteur numéro 2 et nous créons ainsi la première navette ensuite nous connectons le conducteur violet provenant de l'interrupteur numéro 1 avec le conducteur violet provenant de l'interrupteur numéro 2 et nous créons ainsi la deuxième navette nous continuons en connectant le conducteur rouge provenant du point lumineux avec le conducteur noir provenant de l'interrupteur numéro 2. Puis, nous connectons le conducteur bleu de la ligne d'alimentation avec le conducteur bleu provenant du point lumineux. Et enfin, nous connectons ensemble les quatre conducteurs de terre vert et jaune. Bien que les conducteurs de terre ne servent à rien aux interrupteurs, ils sont obligatoires. Probablement au cas où l'interrupteur comporterait des parties métalliques tactiles. Ayant pris soin de prévoir un plot vacant sur les bornes concernant les trois conducteurs de la ligne d'alimentation, nous pourrons facilement, si nécessaire, brancher une autre ligne alimentant un ou plusieurs autres locaux en tenant compte que l'on ne pourra pas solliciter l'ensemble de ces lignes au-delà de 2200 watts. Voilà, les connexions sont maintenant terminées. On replie tout dans la boîte de dérivation et on ferme. Il est judicieux de coller une étiquette à l'intérieur du couvercle pour y marquer la provenance des conduits. Cela facilite considérablement les dépannages. Pour le branchement des interrupteurs, voici la procédure. Il existe une multitude de modèles, mais généralement, vous y trouverez un petit schéma qui indique l'emplacement de la phase et des navettes. Pour plus de précision, Rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison overblog.com ou bien bâtir sa maison.net. Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee. Tipeee.com Daniel Marcelet. Merci.